Moyen Âge, Pat, un paysan, travaille dans son champ. Soudain, Pat se fait agresser par une charrette sauvage. Oh non. Et bim, plus de jambes Pas de chance. Pat succombe à ses blessures. Vraiment pas de chance. Pat, qui est devenu pirate. Ah, chouette. Observe l'océan sur son navire. Soudain, un requin sauvage lui vole une jambe. Ah non, pas encore. Grâce à une jambe de bois, Pat peut continuer à vivre et devient cuisinier sur le navire. Ah ouf. Futur, Pat est devenu agriculteur de planète. Cool. Soudain, Pat se fait attaquer par un taxi sauvage, le laissant avec une jambe en moins. Pauvre Pat. Grâce à sa prothèse bionique, Pat peut maintenant voler. Grâce à la jambe bioélectrique, il peut en plus de marcher et de voler, faire du pain grillé. Mais ah, tu vas pas lui mettre, mettre un grille-pain dans, dans la jambe Mais si. Mais non, c'est pas Parce logique. Pourquoi en fait, bah, pas, bah, pas C'est pas logique. Non, mais attendez Pardon. les gars, c'est quoi ça, ça, ça Pourquoi faire Pour manger On la jambe du pirate. Aucun intérêt. Aujourd'hui, des solutions innovantes permettent aux personnes en situation de handicap de pouvoir travailler. Nous sommes allés à la rencontre de deux structures orléanaises en lien avec le handicap et le numérique. En France, selon leur site, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap, soit un français sur six. De plus, une personne dans cette situation a deux fois plus de risques d'être sans emploi. Nous sommes allés à la rencontre de Tom Rebo, malvoyant, qui a décidé de monter son entreprise, Andy Work Consulting. Pourquoi l'a-t-il créé Dans quel but Et le numérique dans tout ça Bonjour Tom. Bonjour Kumba. Je voulais te poser quelques questions à propos du handicap et du numérique. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton entreprise Alors j'ai créé Handiwork Consulting en 2015. C'était une période où je n'avais pas d'activité professionnelle. Et je trouvais que l'offre qui était faite, moi en tant que demandeur d'emploi, ne me convenait pas. Et par la suite, j'ai réorienté l'activité de l'entreprise plus vers la formation. Tant des personnes déficientes visuelles euh, que euh, des acteurs de l'entreprise. Est-ce que pendant cette phase de création d'entreprise, tu as utilisé des outils que toi, tu utilises au quotidien Alors, de moi, mon outil principal, euh, c'est l'informatique euh, et euh, via une synthèse vocale. Donc, c'est une technologie d'assistance pour les personnes déficientes visuelles euh, qu'on peut retrouver aussi sur les téléphones et d'autres petits outils du quotidien. Donc voilà, moi, c'est mon, mon principal outil de travail. Tu fais une sensibilisation auprès des entreprises Alors, il y, y a deux plans là-dessus. Il y a d'un côté euh, les cours que je donne à des personnes déficientes visuelles pour apprendre à utiliser l'outil euh, de synthèse vocale. Et d'autre côté, il y a la sensibilisation au niveau des entreprises, mais pas seulement, pour plus d'accessibilité numérique. Euh, de manière générale aujourd'hui on estime que seulement 20% des sites sont accessibles euh, en matière de, voilà, de, de numérique euh, je pense que ça devrait aller plus loin euh, aujourd'hui par exemple on ne se pose plus la question est-ce qu'il faut mettre une rampe pour les personnes en fauteuil et eh bien demain je pense qu'il faudrait que euh, tous les sites et tous les outils qui sont créés au niveau numérique soit accessible de base donc je te remercie et je te souhaite bon courage pour ton entreprise. Merci Koumba. Bienvenue au Labo Nous sommes allés à la rencontre de Philippe Franco, chef de projet au FabLab Orléanais. Ce FabLab propose tout type de machines comme les impressions 3D. Parmi ces projets créés et réalisés, il y a celle de la main myoelectrique. On vous en parle tout de suite est-ce que vous pouvez un peu nous parler de, du Fab Lab En quoi ça consiste et mm -hmm. qu'est-ce qu'on qu qu y fait Alors le Fab Lab, c'est une association loi 1901 euh, qui permet à des porteurs de projets, à des individus de venir euh, donner vie à leurs premières idées. FabLab Fab Lab a été pensé pour permettre à des gens qui n'ont pas ou peu de financement euh, de trouver un endroit où il y a de l'accompagnement sur la gestion du projet, sur la définition technique des projets, mais également des machines. Et on forme les gens à l'utilisation de ces machines pour qu'ils puissent venir créer leur propre prototype euh, en minimisant au maximum les coûts. Est-ce que ces, ces machines sont accessibles aux personnes en situation de handicap Alors Pour certaines, oui. Euh, les imprimantes 3D en fait euh, peuvent l'être, euh, puisque tout se fait à partir de PC. Donc à partir du moment où et comme les accès aux locaux euh, sont plutôt bien faits, on peut accueillir euh, toute, euh, toute situation de personnes handicap. Euh, les personnes peuvent venir utiliser les machines directement. Oui. Après, les grosses machines industrielles sur l'industrie-là, malheureusement, pour des notions de sécurité, des notions de positionnement des pupitres. Comme dans l'industrie, en fait, on aura des problèmes et ça demanderait trop d'adaptation. Voilà. Est-ce que vous, parlez, vous pouvez un peu nous parler du projet de la main myoélectrique euh, Avec la Fondation Orange, en fait, on a gagné un appel à projet euh, via la Fondation Orange pour aider des jeunes, en fait, qui sont en situation un peu d'échec scolaire, à découvrir ce qu'est le Fab Lab et ce qu'est le monde du numérique. Donc c'est ce qu'on a appelé le Fab Lab solidaire. Une, ce sont des sessions qui sont organisées par, par la Fondation Orange. Donc on a gagné un appel à projet qui nous a permis d'avoir 15 000 euros. À partir de là, dans cet appel à projet, moi, ce que j'avais détecté, c'était le programme de Nicolas Huchet, qui à l'époque débutait, où il avait besoin d'aide pour faire une prothèse de main bioélectrique imprimée en 3D, pour essayer de descendre les coûts. Donc moi je me suis inscrit dans, cette, dans ce projet-là, pour essayer d'aider Nicolas, mais surtout d'avoir un vecteur pédagogique, où tout le monde en fait, comprend le besoin et l'essence de ce projet-là, pour entraîner les jeunes avec moi, et essayer de les former en fait, à l'utilisation de toutes les technologies numériques pour avoir un projet qui soit assez, entre guillemets, ludique et que tout le monde voit bien l'intérêt de la chose. Ça n'en fait pas des ingénieurs en mécanique, mmh. ça n'en fait pas des gens qui vont être capables de produire de grandes choses, mais au moins, ils auront senti les choses, ils mmh. seront euh, dans une démarche positive et ils auront eu une bonne initiation euh, sur la chaîne globale, en fait. D'accord. Ben, merci à toi d'avoir répondu merci à mes ça, questions. Oui. Et avec puis, plaisir. Euh, <rire> merci à une prochaine fois peut-être. Très bien. Au revoir. Merci bonne continuation. Merci au revoir. Suite à notre interview avec Félix Franco, nous avons appris que le Fablan met à disposition des machines industrielles accessibles à tous, notamment aux personnes en situation de handicap. Mais, si mais c'est pas pratique d'avoir un, un grippin dans la jambe. Tu veux le mettre où Je sais pas, mais pas dans la jambe. C'est pas, pas hygiénique même. en plus. Si. Mais, si Mais ça, ça a aucun sens. C'est pas façon. logique. C'est même stylo pas stylo pratique en dessiner, plus. S'il vous plaît. Non. C'est pas logique de le, mettre dans, le de mettre dans la jambe. C'est pas pratique. Tu, veux pas me tu le peux le pas, pas le mettre dans le dos.